Lorsque l'on veut importer des questions dans Moodle, il suffit simplement d'aller d'abord dans ma banque de questions et de choisir l'onglet Importer. Donc Ensuite, je spécifie le format de fichier qui est le fichier XML Moodle. J'ai une zone de dépôt en dessous, donc je récupère mon fichier sur le bureau et j'ai qu'à glisser déposer dans la zone de dépôt. Ainsi, mes questions sont récupérées, c'est ce qu'on m'indique. Et quand je vais voir dans ma banque de questions, ils sont tous là.